Bonjour à tous, merci d'être venus à notre conférence. Donc ça va être une conférence à six mains. Euh, voilà, donc euh, je suis accompagné de, de deux anciens euh, collègues étudiants. On a fait tous les trois Félins salion là où on s'est rencontrés. Et, euh, et donc on a tous les trois, euh, on partage cette euh, même passion du CTF. Alors je ne sais pas ici qui connaît, euh, qui sait ce que c'est un CTF Ok, qui parmi ceux-là en ont déjà joué un Excellent et ben pour les autres, euh, ça, va être, ça va être une occasion de, de vous faire une intro au sujet. Euh, donc on va ben voilà, je vais, vous la, je vais laisser tout le monde se présenter. Euh, Hugo. Donc bonjour, Hugo Delval. Euh, je travaille à HBank, c'est une coopérative de services numériques à Lyon. Euh, voilà. Alors moi c'est Mathis Amel. Euh, alors je travaille, euh, j'ai deux boîtes moi, donc j'ai ma startup euh, que j'ai montée qui s'appelle H25 qui organise euh, des compétitions techniques notamment euh, du concours de code et euh, du, du CTF dont on va parler aujourd'hui et euh, je travaille aussi chez Sogeti en full time avec euh, voilà, plein de rôles mais le rôle qui nous intéresse aujourd'hui c'est euh, capitaine de l'équipe CTF, donc euh, Sogeti a monté aussi son équipe. Donc bonjour, moi je m'appelle Nicolas Bonfante, dans donc, mon métier je suis ingénieur compilateur dans une boîte qui s'appelle Move Solutions qui fait de la migration de code. Et sur mon temps libre je fais pas mal de CTF avec euh, entre, entre autres ces deux messieurs. Voilà. Alors on va commencer déjà, un CTF qu'est-ce que c'est Et ensuite on va vous expliquer un petit peu plus en détail avec chacun de nos, nos domaines d'expertise. On va vous expliquer un petit peu plus en détail euh, le contenu des CTF et, et de l'outillage Python pour, euh, pour résoudre des challenges comme ça. Donc un CTF, ça veut dire « capture de flag euh, ». C'est une, une compétition de cybersécurité où le but, comme le nom l'indique, c'est de capturer des flags. Donc des flags, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. On va, on va exploiter des services vulnérables, des protocoles réseau euh, qui sont mal implémentés, des, des cryptosystèmes qui, euh, voilà, qui ont pareil été mal utilisés. Et donc les flags ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être un mot de passe administrateur sur un site, un message qui a été décrypté, des secrets réseaux, le contenu d'un fichier sur le serveur, voilà il y a énormément de formats en fonction en fait du challenge. Les challenges à chaque fois ils sont développés euh, par des personnes et ils sont développés exprès dans le but d'être vulnérables. C'est pas on va dire bon bah là vous allez choper le mot de passe du boss de Google, ça c'est pas, pas, pas un, un type de challenge qui se fait en CTF. Euh, donc, c'est un truc qui se joue en équipe parce qu'en fait, il y a énormément de domaines de compétences. Euh, voilà, c'est un éventail et on ne peut pas être bon partout. Euh, donc, il y a, y, a y a des domaines assez spécifiques. C'est organisé en général soit par d'autres équipes, soit euh, par des entreprises, il y en a aussi. Et donc, il y a plein de catégories, donc du web, de la rétro-ingénierie, de la crypto, de la programmation, de l'exploitation de fichiers exécutables, autrement appelés Pawn, euh, l'investigation numérique, forensics euh, et après, voilà, du divers, de la Stegano. Donc, euh, le but de ce CTF, c'est d'abord de vous montrer un petit peu euh, à quoi ça ressemble un CTF, euh, qu'est-ce qu que ça peut contenir. Euh, une petite intro aussi rapide à des attaques de sécu euh, élémentaires, euh, donc voilà, pour, pour, vous, pour vous montrer un petit peu des, des failles de sécurité de base. Et, euh, et vous montrer aussi des outils polyvalents qui, seront, qui seraient applicables, dans, pas forcément que dans le domaine de la sécu, mais aussi dans d'autres dans domaines, du dev, euh, voilà, du, du DevOps, des choses comme ça. En fait, c'est des outils qui sont très polyvalents hein, en général. On va commencer par le web, donc je laisse le micro à Hugo, qui est l'expert du sujet. Donc oui, on va parler un petit peu de web, et plus exactement euh, d'API et d'interfaces euh, web qui euh, interagissent beaucoup avec les systèmes d'exploitation. Et c'est dans ces cas-là où on va avoir des vulnérabilités d'injection de, de commandes. Euh, donc euh, Par exemple, prenons un petit, un petit exemple d'une application Flask, euh, qui va récupérer un nom de domaine à partir d'un domaine qu'on lui passe en paramètre. Donc là, la, deuxième ligne de la, la première ligne de la fonction récupère un nom de domaine en paramètres et ensuite fait, euh, récupère le champ A euh, DNS lié à ce nom de domaine grâce à la commande host. Donc juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche euh, euh, l'utilisation de, de ce service, on fait un curl dessus en passant en paramètres picon.fr et on va avoir le retour de la commande avec picon.fr à l'adresse euh, l'IP. Le problème avec ce service c'est qu'on peut lui passer euh, une commande comme ça, donc euh, le nom de domaine double pipe id, et ça va nous sortir euh, la, la, le, la commande ID qui a été exécutée. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé? <rire> euh, donc on va reprendre la fonction pas à pas pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc euh, la première ligne on récupère le pipe pipe ID. Ensuite la deuxième ligne on va formater la commande. Donc en fait, le résultat, ça va être host-t pipe-pipe-id, et ensuite, on va exécuter cette commande-là dans un shell. Sauf que le pipe-pipe dans un shell, euh, ça veut dire, si la commande précédente a échoué, alors on exécute la commande suivante. Or, la commande précédente, là, euh, elle est invalide, parce que host attend un, un nom de domaine en paramètre qui n'est pas présent là. Donc c'est la deuxième partie de la commande qui va s'exécuter, c'est-à-dire la partie que l'attaquant a, a injectée. Donc id est exécuté. Et bien sûr, dans un cas réel, l'attaquant va exécuter autre chose que Edit, des choses plus malveillantes. Euh, le truc, c'est que les injections de commandes, c'est souvent plus compliqué que ça. Euh, ça va être, par exemple, dans un service asynchrone euh, qui tourne, qui va récupérer des, des données d'une base de données euh, qui va, qui va s'exécuter dans un, dans un... dans un network privé. Et donc on n'a pas toujours le retour de la commande directe. Donc euh, il y a plein de, de, de murs qui peuvent nous empêcher d'exploiter euh, la vulnérabilité facilement. Donc là, par exemple, euh, on n'a pas, euh, pas le retour de la commande directement et en plus la commande euh, quitte rapidement. Donc euh, là, en fait, c'est une version modifiée de la première, de la première, euh, du premier service qui va juste vérifier si un domaine euh, répond ou pas. Et euh, donc on n'a pas le, le, le retour de la commande. Pourtant, si on met euh, rm-rf, la commande va bien s'exécuter sur le serveur, ce qui est plutôt euh, embêtant. Et, en général, il y a plusieurs, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, types, types d'injections de commandes. Donc le result based, c'est la première version qu'on a vue, euh, où on a directement le retour de la commande à l'écran. Il y a le blind -based, donc c'est ce qu'on vient de voir euh, là où on ne voit pas l'output di directement, c'est la plus courante, parce que c'est quand il y a des serveurs euh, en, dans une tâche, dans un cron asynchrone, euh, voilà, qui, qui tournent et qui vont faire des, des commandes système. Euh, et il y a encore des, des choses plus spécifiques, par exemple, si on a un point d'injection dans un eval de Python, il euh, va falloir savoir qu'on est dans un eval de Python pour euh, pouvoir euh, lancer du, du code Python et ensuite interagir avec le système. Donc, ce pas toujours aussi simple et trivial qu'on qu peut le croire. Bien sûr, ça peut être aussi le système d'exploitation qui peut être différent. Si on est sur un Linux ou un Windows, ça ne va pas être pareil. Ou encore, si on a un pare-feu qui nous bloque ou un web application firewall. Ouf. Donc voilà, il y a plein de, de barrières qui pourraient nous empêcher d'exploiter ça. Et heureusement, il y a des gens intelligents qui ont créé un, un outil qui s'appelle Comix, qui embarque beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Il est disponible sur GitHub, je vous, je vous invite à, à aller le voir. Euh, donc, il, il supporte beaucoup de features, donc euh, celles qu'on a vues juste avant, euh, result-bathes, bind base, etc. Il supporte des euh, bypass de, fire de firewall, c'est-à-dire que, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais euh, en gros, il permet d'exfiltrer des données via euh, le, du, des protocoles DNS, c'est-à-dire un protocole DNS, c'est un truc qui est euh, trusté par un serveur, parce qu'un serveur a toujours besoin de faire des requêtes DNS pour savoir... Euh, ce que c'est uh, picon.fr, et donc uh, ça, uh, Comix va utiliser ça pour uh, exfiltrer de la donnée d'un serveur où on a exécuté des commandes. Uh, ça supporte uh, plein d'applications, Python, PHP, uh, comme on a vu les EVAL et les Prague Replice de tout à l'heure, et ça supporte des uh, shell Donc juste pour vous montrer avec le premier exemple, on appelle Comix en lui disant que c'est un, un OS UNIX et on lui donne l'URL. Et en fait, Comix va deviner tout seul qu'il y a un paramètre dynamique qui s'appelle domaine et va essayer d'injecter dessus. Donc là, euh, la deuxième ligne, vous voyez qu'il a détecté que domaine seems injectable via euh, result-based classic command injection technique et nous demande, euh, si on veut, un pseudo-terminal. Donc euh, bien sûr, on dit oui. Et là, on a un petit shell où on peut exécuter des commandes et en fait, derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le curl qu'on a fait nous manuellement. Et ça peut aller très loin et il fait plein de choses tout seul. Euh, Je vais parler euh, d'une deuxième, euh, deuxième euh, vulnérabilité qui s'appelle SSTI, donc c'est Service Side Template Injection. Un, un système de template, c'est euh, quelque chose qui permet de formater du HTML. Donc euh, par exemple, Jinja 2 ou euh, Django Template. Euh, ça permet de, de, de rendre facilement du HTML via, par exemple, de, des données qui sont en Python. Donc pour euh, illustrer ça, on a une petite application, encore Flask, euh, qui affiche une page d'erreur, euh, qui rend l'IP de l'utilisateur qui a requêté la page, et euh, le paramètre Error qui figure dans l'URL, donc request.args.getError, et il renvoie ça euh, à l'utilisateur. Donc, Juste pour vous montrer l'exemple comme tout à l'heure, on fait un curl avec l'erreur « boom » et voilà, « boom » s'affiche. Le souci, c'est que euh, comme on le voit là, pardon, euh, le erreur est directement mis dans le template Jinja. Ce qui fait qu'en fait, on peut mettre du code Jinja qui va ensuite être exécuté. Là par exemple, le code c'est « affiche-moi 7x7 » et là en bas, on voit que bah, ça fait 49. Ce qui fait qu'on a de la, une exécution de code Jinja2. Euh, en tant qu'attaquant, on voudrait un petit peu plus qu'une exécution de code Jinja 2. On aimerait bien euh, pouvoir lancer des commandes système comme ce qu'on a fait avant. Et donc euh, c'est bien possible avec Ninja. Euh, voilà, donc euh, ce qu'on aimerait bien, c'est faire un os.popen euh, la commande et pour .read pour récupérer l'output de la commande. Et en fait, en Jinja, il y a une, une variable globale qui s'appelle config qui, euh, qui permet de récupérer toutes les euh, configurations de, de Jinja et en récupérant des attributs, on arrive en fait à récupérer le, le module OS et donc euh, grâce à cette euh, commande bien dégueulasse, euh, vous pouvez donc euh, exécuter les commandes que vous voulez. Donc juste pour vous montrer ce que ça donne, on fait le curl de tout à l'heure en remplaçant le euh, boom par euh, la commande qu'on a crafté juste à l'instant et on a le, la commande ID qui s'affiche à l'écran. Euh, donc ça peut aller beaucoup plus loin et on le verra plus tard. Alors moi, je vais vous parler de deux domaines euh, qui me plaisent bien dans, dans le monde du CTF et ceux sur lesquels je me spécialise. Donc le premier qui est la cryptographie et le deuxième qui va être euh, tout ce qui est scripting et prog. Euh, donc on va commencer par la crypto, l'art des secrets. Euh, un challenge typique de crypto, c'est euh, de trouver des failles dans un crypto qui est fourni. Euh, ou son implémentation. Donc ça peut être aussi, bah, par exemple, on a RSA donc, qui est un cryptosystème qui marche très bien, mais euh, l'implémentation n'est pas bonne. Bah, voilà, on n'a pas bien choisi les deux nombres premiers qui vont composer la clé privée ou des choses comme ça. Et donc, ça va nous permettre en fait, de récupérer les secrets qui, se qui transitent, qui sont censés rester secrets. Donc on a bah, voilà, euh, les attaques typiques d'attaques sur du RSA, euh, un espace de clé qui est trop petit, qu'on peut brute forcer, ou euh, voilà, des, des brutes forces un peu plus intelligents. Euh, de la prédiction aussi de générateurs de, de, générateur de nombres pseudo-aléatoires, ça c'est un truc qui est très marrant à faire. Euh, pas de vérification d'intégrité des données, euh, faire fuiter des bouts de la clé ou du plaintext. Euh, aussi les, les attaques par euh, canal auxiliaire, alors ça c'est un peu plus rare, mais c'est aussi euh, très rafraîchissant d'en voir en, en compète. Euh, donc là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu... Euh, ça va être plus des, des bibliothèques Python qui sont utiles euh, au CTF. Donc typiquement, on va commencer par PyCrypto euh, qui est plus utilisé pour implémenter vraiment des protocoles. Ça, c'est une, une libre qui est sécurisée et voilà, sans souci tant qu'on s'en sert bien. Mais... Euh, voilà, donc il y euh, c'est une lib qui contient euh, plein d'utilitaires plein cryptographiques, donc déjà plein de primitives euh, RSA, ARK4, AES, Blowfish, voilà, enfin à peu près tous les cryptosystèmes auxquels on peut penser euh, qui sont classiques, ils sont là dedans. Quelques fonctions de hachage, même si, euh, même si on n'a pas euh, un éventail aussi complet que Hlib que je présente juste après. Euh, et aussi on a un générateur de nombres pseudo-aléatoires qui est cryptographique, donc c'est-à-dire que lui, il va être, on va dire euh, Impossible à prédire, même si euh, toujours avec suffisamment de puissance de calcul, on peut. Euh, voilà, celui-là, il, euh, il est sécurisé. La plupart des challenges de CTF sont faits euh, fait avec PyCrypto en général. Euh, voilà. enfin, les, les... En CTF, les organisateurs aiment beaucoup utiliser Python et ça fait très plaisir. Euh, mais voilà, ça sert plus pour l'implémentation que pour les attaques en général. En deuxième outil, donc on, a, euh, on a HLib qui est un module de la librairie standard de Python. Euh, ça permet de faire de manière euh, assez efficace euh, plein d'opérations de hachage et plein de fonctions de hachage différentes. Voilà, pareil, là, il y a une cinquantaine de fonctions de, de hachage qui sont supportées sur chaque plateforme. Donc, ça permet de, de, faire, de faire un peu de tout. Et euh, voilà, c'est super simple à utiliser. Vraiment, c'est euh, une fonction, un update. Et après, on peut récupérer les haches. On peut faire des copies de, des objets de hachage. Voilà, donc c'est un module qui est, qui est très pratique pour euh, voilà, tout, ce, tout ce qui touche au hachage. Là, on va passer sur un module qui est un peu plus orienté à attaque, voire même uniquement orienté à attaque, c'est RSA CTF Tool, euh, voilà, développé en France par euh, Ganapati. Euh, donc là, il y a une, à peu près une vingtaine d'attaques, sur... Euh, c'est uniquement sur le cryptosystème RSA, donc pour péter des clés, euh, des, des exposants privés, des choses comme ça. Euh, et donc, bah, c'est des attaques, euh, il y a de la factorisation, il y a euh, des, des attaques de. Enfin, voilà, tout, toutes les attaques RSA auxquelles on pourrait penser, des primes connues, des choses comme ça. Euh, et donc, pareil, une utilisation très simple. Donc, c'est un tool qui est sur GitHub en open. Euh, et euh, voilà, donc on a un petit exemple de commande là que j'ai mis euh, pour récupérer la clé privée à partir d'une clé publique. Et donc, il va, il va essayer de run les 20 attaques et euh, de voir s'il y en a une qui fonctionne, qui peut nous sortir la clé, la clé privée. Alors, le suivant, donc ça, c'est euh, pas spécialement pour de la crypto, mais on s'en sert aussi beaucoup, euh, beaucoup pour ce genre d'opération. Ça, ça s'appelle SageMath. C'est euh, Python avec des stéroïdes mathématiques. Euh, voilà, ça se vend un petit peu comme une alternative à Matlab ou Mathematica euh, c'est en gros euh, c'est un langage, alors est un langage qui, est, euh, qui est indépendant mais qui est basé sur Python donc c'est exactement la même syntaxe et tout ça. il y a quelques trucs en plus donc il y a euh, de la, du calcul symbolique euh, des, voilà, plein de built-in euh, d'algèbre euh, de, de la précision sur des nombres flottants euh, précision arbitraire donc comme on a sur les entiers en Python là on l'a aussi sur les flottants euh, et voilà, de l'algo de graphe. Alors voilà, il y en a vraiment beaucoup, mais je vous invite à aller voir le projet, c'est un truc super intéressant. Et euh, si vous avez aussi la flemme de l'installer, ils ont des interpréteurs en ligne qui marchent très bien aussi. Alors voilà, donc là, je vais vous présenter maintenant deux attaques sur des, sur des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Alors je ne sais pas si vous connaissez euh, la libre qui s'appelle Random dans Python. Euh, donc c'est voilà, le générateur de base de nombres aléatoires. Et eh En fait, ce truc-là, il n'est pas du tout sécurisé. Donc, si on fait par exemple, là, euh, donc j'ai print, euh, les mille, donc mille fois j'imprime les 32 bits aléatoires de ce générateur-là, et eh bien en fait, on, on va se rendre compte, euh, donc le, le générateur de nombre aléatoire qui est derrière ce module, euh, alors je ne sais pas s'il est pareil dans toutes les implémentations, mais voilà, en c c'est du, du Mersenne Twister. Et en fait, au bout de 624 itérations de 32 bits, on va pouvoir ensuite euh, calculer l'état interne du générateur et prévoir en fait la suite. Tous les, nombres géné tous les nombres aléatoires qui vont être générés à partir de ces 624 là, on va pouvoir tous les prédire après. Donc ça c'est un petit peu dangereux si on ne le sait pas, parce que bah, typiquement si on génère des secrets crypto cryptographiques, on arrive à en liquer les 624 premiers, et ben bah, ensuite tous les, autres, euh, tous les autres on les a dans la poche. Voilà, donc il y, euh, y a des modules qui font ça, donc typiquement le Mersenne Twi Twister Predictor. Et il y a un truc à savoir, c'est que oui, euh, ok, en Python, il est vulnérable, mais en fait, dans quasiment tous les langages, c'est ça, c'est euh, MT19937, le générateur qui est derrière. Et euh, il, est, il est vulnérable quasiment euh, systématiquement à ce genre d'attaque. Alors, on a un deuxième PRNG qui est euh, un peu plus spécifique. Alors ça, c'est un générateur de nombres pseudo aléatoire qui est très très rapide d'utilisation. C'est des LSFR, donc c'est du registre à décalage à rétroaction linéaire. Euh, alors, bon là, la presse est en PDF, mais normalement, c'est un, un petit GIF animé. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, euh, à chaque étape, à chaque fois qu'on veut sortir un bit, ça génère des flux de bits. Euh, à chaque fois qu'on va sortir un bit, en fait, il va recalculer à partir d'un polynôme. Donc là, on voit les bits qui sont, qui sont éclairés en bleu. On va calculer la parité et on va réinjecter ce bit de parité à la gauche pour, euh, voilà, pour générer, donc il y a un état interne. Et pareil, ça c'est un truc où, en fait, on a, euh, même en connaissant pas le polynôme, en connaissant pas l'état interne, en sortant quelques bits, on va pouvoir prévoir. Euh, donc, ça c'est des attaques euh, Berlecamp-Massy, ça s'appelle. Donc, pareil, là on a, c'est des trucs qu'on n'implémente jamais dans la vie, ces attaques-là, parce qu'à chaque fois on chope un tool sur Internet, ça marche beaucoup mieux. Euh, donc, voilà, la conclusion sur ces attaques de PRNG. C'est qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel générateur euh, PRNG. Donc je vous invite par exemple à utiliser Secrets.OnBits ou, euh, ou le, le générateur de PyCrypto si vous êtes dans des, dans des situations cryptographiques ou, euh, ou antagonistes, voilà, dans, des, dans des scénarios un peu comme ça où, où vous êtes susceptible de vous faire attaquer vos, vos RNG. Typiquement pour des trucs genre casino en ligne où il y a besoin du random. Voilà. Donc deuxième, euh, mon deuxième domaine, moi c'est la programmation. Je fais aussi de la compète d'Algo. Qui me... ça c'est des trucs qui me plaisent beaucoup euh, voilà donc c'est un peu le moyen d'inclure de, aussi des devs dans, dans le monde du CTF euh, donc c'est le sujet le plus large parce que enfin programmation et misc c'est une frontière qui est assez floue donc voilà c'est un peu c'est un fourre tout c'est une catégorie fourre tout euh, donc c'est une catégorie super large donc il y a énormément de scripting on utilise vraiment tout ce qu'on trouve euh, partout et, euh, mais voilà, je n'ai pas spécialement d'outils euh, à, vous, à vous partager. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, euh, plutôt s'amuser. Va je vais vous montrer un petit write-up. Donc un write-up, c'est en fait, après les CTF, les équipes en général publient leurs solutions. Elles vont dire, ah bah voilà, ça, ce challenge, c'était ça. Et moi, c'est de cette manière là que je l'ai résolu. Donc là, on va faire ça un peu en mode, euh, en mode euh, interactif. Donc euh, je vous présente, c'est le challenge qui s'appelait Hot or Not. Euh, à ctf 2018 donc bon, ça date, c'était l'an dernier on nous file euh, un fichier donc c'est un JPEG de 70 méga -octets. voilà, bon déjà c'est bizarre parce qu'un JPEG c'est euh, maxi 1 méga euh, et là c'est pas 70 méga, donc en général en CTF ce qu'on se dit, ah bah les organisateurs ils ont mis, c'est la façade en gros c'est euh, une façade ils ont mis, euh, ils ont mis un, petit, euh, un petit fichier image et en fait derrière par exemple ils ont, ils ont collé un zip et euh, le zip il va être caché et c'est c'est juste un JPEG. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment... Il n'y a aucune donnée qui est cachée. C'est juste un JPEG qui est énorme. Il faisait euh, 6000 par 6000 pixels. Donc, c'était un petit peu un enfer aussi euh, en, en RAM. Et en fait, ce qu'on constate sur ce JPEG... Alors, voilà, je vous remonte l'image. Dans les coins... Alors, on le voit certainement pas très bien là. Dans les coins en bas à gauche, en haut à gauche et en haut à droite, en fait, on a trois espèces de carrés euh, qui sont un peu plus gris que le reste. Le, le reste, il a, il a une teinte un peu orangée. Et en fait, on se demande est-ce que ce ne serait pas un QR code et en fait, en zoomant, ce qu'on voit, c'est que c'est une mosaïque, en fait, cet énorme JPEG, c'est une mosaïque de plein d'images de, plein qui sont soit, du, soit des chiens, soit des hot dogs. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, il faut classifier hot dog ou dog, donc hot or not. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'on ne nous donnait pas, mais il faut, il faut un peu le deviner. Et en fait, ce que c'est, c'est que, c est, c est que chaque, chacune de ces petites images de la mosaïque, on va colorier par exemple en blanc si c'est un chien et en, en noir si c'est un hot dog, et après, ça va nous donner une image et en fait, ça va régénérer un QR code qui va nous donner le flag. Voilà, donc là, on a plusieurs moyens qui viennent en tête. Donc c'est pareil, c'est un problème qui est très ouvert. Euh, donc on peut faire du réseau de neurones. Donc typiquement, aller choper sur du ImageNet, euh, des millions d'images de chiens, des millions d'images de hot dog entraîner son DNN. Voilà, on a aussi, on peut faire ça plus simplement en traitement d'image. Comme on avait vu là juste avant, il y avait une teinte un peu plus orangée sur les hot dogs, bah, par exemple, si on fait peut être la moyenne de la teinte, on regarde si c'est orange ou pas. Euh, on peut peut-être faire un entraînement un peu plus classique. Sinon, on se dit, bah là, des images, il y en a quoi 15 000 15 000, je fais ça dans la journée, ça me fait scorer 300 points dans l'équipe, je fais ça à la main, en coloriant les pixels un par un. Ça marche aussi, ça marche aussi. Voilà, donc là, euh, ce que je vous donne en bas, c'est un petit exemple donc de, de réseau de neurones. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Clarify. C'est euh, des API de machine learning. Et donc, en fait, ça va juste uploader euh, sur, sur la bonne API l'image. On va lui demander de classifier. Après, on va regarder s'il y a le food, par exemple, s'il y a un tag food. Et ensuite s'il y est et qu'il a un score assez élevé, on va la colorier le pixel comme hot dog et sinon non. Le résultat que ça nous donne c'est ça. Euh, donc voilà, on voit que c'est quand même assez bruité, même si on extrait. Là je pense que je pense qu'on peut avoir aucun enfin y a... ça pose aucun problème pour les, pour les lecteurs de, de QR euh, modernes. Bon on voit qu'il manque les trois marqueurs, mais ça c'est pas un souci, on peut les rajouter après, à la main. Le problème avec ça, c'est que voilà, c'est une API qui est assez limitée, Clarify, parce que c'est est une API qui est payante, on peut avoir des comptes gratuits. Donc déjà, pour classifier toutes ces images-là, on a besoin de deux comptes. Euh, c'est lent, hein, il voilà, y a du bruit, on voit. Euh, moi, ce que je vais vous proposer, c'est une solution qui est parfaite, et on va tricher pour ça. Donc les images, on voit en fait qu'elles ne sont pas uniques. Dans, dans toute cette mosaïque, là, il y en a qui sont réutilisées. Donc en fait, sur les 6000 images, il y en a à peu près 1000 uniques. Donc en moyenne, y a, chaque image est utilisée à peu près 6 fois. On a un deuxième truc, c'est en fait, euh, chaque, euh, chaque, la mosaïque elle est composée en fait de par de, de, de groupes de 3 par 3 qui correspondent en fait à un pixel du, du, du QR. Donc on voit en fait typiquement là les petits bruits, c'est à chaque fois un du, neuvième du, du carré de couleur. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est que on va calculer euh, pour chaque petite image, on va lui calculer un h qui va lui correspondre. Donc C'est pour, pour éviter d'avoir à comparer toutes les images parce que ce serait un peu plus lent. Là, on va juste prendre trois pixels au hasard et on va dire que c'est représentatif de cette image. Euh, vu le petit espace d'image. là, on n'a que 1000 euh, que images distinctes. Normalement, il n'y aura pas de collision et chaque image aura un hash unique. Donc voilà, on fait ça avec, euh, avec PIL. Et ensuite, on va modéliser ça comme un problème de graphe. Chaque petite image, euh, donc chaque petite image unique, Dès qu'elle va être aperçue dans le même carré de 3 par 3 qu'une autre, on va en fait tracer une espèce d'arête entre les deux. Donc chaque, chaque nœud de notre graphe, ça va être une, une petite image, et chaque arête, ça va être un, un lien entre les deux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, après on va faire une espèce de clustering, où on va, extraire, on va essayer d'extraire deux composantes connexes. Donc si ça marche, on n'aura que deux composantes connexes, il y en aura une qui sera les chiens et l'autre qui sera les hot dogs. Et voilà, et donc en faisant ça, avec ce code-là, on obtient vraiment un résultat qui est parfait, où on a une, une découpe très claire avec exactement deux composantes connexes, et on récupère ce résultat-là, qui est un résultat parfait. Il nous reste juste à ajouter les trois marqueurs, et on shoppe un flag. Donc les flags, c'est un format en général qui est un peu comme ça, voilà, je vous montre. Là, c'était pour le ctf donc ils, ont, ils vous ont mis un, un, un format comme ça, hot dog. et voilà, c'est euh, flagué, et voilà, ça fait 300 points pour l'équipe. Je laisse le micro à Nicolas, voilà, qui va vous parler de reverse donc le reverse engineering, qu'est-ce que c'est C'est euh, globalement comprendre euh, comment marche un, un exécutable ou comment marche un système. Donc ça peut avoir plusieurs buts, euh, par exemple si c'est de l'analyse de malware, c'est comprendre comment il marche pour l'endiguer, ou ça peut être aussi pour, euh, dans un but pas très honnête, mais pour euh, voler euh, un algo qui marche bien chez un concurrent, ou ça peut être aussi pour casser des systèmes de licence. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, en général, les systèmes de licence assez simplistes, c'est euh, juste une, fin, une, une fonction qui vérifie d'une manière ou d'une autre euh, que le pass est valide et qui, euh, qui nous laisse passer ou pas, si, euh, si c'est valide ou pas. Et donc, admettons qu'on ait désassemblé un binaire et qu'on ait compris à quoi correspond, enfin, qu'est-ce que faisait la fonction de, euh, de vérification du mot de passe. On est tombé sur celle-ci et on voit qu'elle est vraiment simple parce que c'est trois if imbriqués. Le... La première contrainte, c'est que la première lettre du mot de passe, c'est A. La deuxième, doit, enfin, que passe de 0, ça doit être égal à passe de 1 moins 1. Et la troisième contrainte, c'est contrainte, passe de 0 égale passe de 2 moins, moins 2. C'est vraiment super simple, donc on peut le résoudre à, à la main. Là, euh, les trois contraintes qu'on a, ça nous donne le mot de passe ABC en majuscule. Donc là, c'était une, une fonction qui était vraiment hyper simple, donc on a pu le faire de tête mais si elle était plus compliquée, si on avait plus de contraintes, par exemple, ou si les contraintes étaient plus compliquées, ça aurait été un peu plus pénible de le faire de tête, donc on aurait été obligé d'utiliser un outil. Et l'outil dont je vais vous parler, c'est un outil qui s'appelle Z3. Z3, c'est un outil qui, à la base, a été fait pour prouver des théorèmes, qui a été développé par Microsoft. Donc, le principe, c'est qu'on lui spécifie nos entrées. Donc, par exemple, dans l'exemple ici, là, notre entrée, c'est X, qui est un réel. Ensuite, on définit nos contraintes, dans ce cas-là, la première contrainte, c'est x est supérieur ou égal à 0. Et ensuite, on lui demande, est-ce que ce système a une solution ou est-ce qu'il n'en a pas Donc, si on lance cet exemple, donc le premier exemple, c'est x supérieur ou égal à 0. Et le deuxième, c'est x inférieur à 0. Donc, si on lance ça, pour le premier, il va nous dire sat, bon, satisfait, parce qu'il y a des solutions. Et pour le deuxième, il va nous dire unsat, parce qu'il n'y a pas de solution. Euh, donc si on applique Z3 à notre exemple euh, donc pareil, même principe on définit les entrées donc c'est la, la le, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est en gris mais c'est où il y a le commentaire init the input vector donc là on définit une entrée qui est une chaîne de caractères de 3 caractères et de 8 octets puisqu'on veut euh, de 8 bits pardon donc ça fait 3, fois, 3, fois, 3 octets donc c'est une chaîne de caractères de 3, 3 de long Ensuite, on donne nos contraintes qui sont euh, donc euh, que le premier caractère doit être A. Que le... ensuite, ensuite, on donne les enfin, on donne nos trois contraintes. Et après, on lui demande, résous-moi ce... enfin est-ce il, a... il y a le if pour dire, est-ce qu'il y a une solution S'il si nous répond oui, on peut lui demander aussi de nous donner une entrée qui vérifie ce système. Et si on lance ce script Python, on nous donne bien ABC. Donc, encore une fois, ce... cet exemple est vraiment super simple. Donc, on aurait pu le faire de tête, mais quand on a une centaine de contraintes ou que les contraintes sont vraiment super compliquées, cet outil est vraiment pas mal. Et le, le désavantage de cette solution, c'est qu'il faut qu'on qu fasse la rétro-ingénierie de la fonction de check -pass. Et des fois, c'est compliqué ou des fois, on n'a pas forcément envie de le faire parce qu'on euh, est capable de le faire, mais ça prendra trop de temps. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser un outil qui s'appelle Anger. Alors, Anger, qu'est-ce que c'est C'est un outil qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et il, fait, donc, c un, il a été conçu pour faire de l'analyse de binaire et il fait notamment de l'exécution concolique. Donc l'exécution concolique, c'est de l'exécution symbolique plus de l'exécution dynamique. L'exécution dynamique, c'est une exécution standard d'un binaire. L'exécution symbolique, je vais vous expliquer ce que c'est. L'exécution symbolique, c'est vraiment voir le programme comme une boîte noire qui, ont, qui a des entrées et des sorties. Et le but de l'exécution symbolique, c'est de trouver une fonction qui lie ces entrées à la sortie. C'est le programme qui va trouver cette fonction, nous on ne le saura pas, on ne saura pas ce que c'est. Donc Z3 va faire ça et on peut en plus, euh, anger, pardon, peut en plus lui dire est-ce que tu es capable de me trouver une entrée qui fait en sorte que la sortie soit dans notre cas valide, que le mot de passe soit valide. Et donc pour faire ça, c'est vraiment des scripts qui sont tout petits pareil, même principe, on définit notre entrée donc à la ligne arg1 égale claripy.bvs là on définit une entrée qui est un, un vecteur de, 8, de 10 octets pardon, donc 8 fois 10 bits ensuite à la ligne euh, pg.explore, on lui dit on lui dit la, la condition de, de victoire donc dans notre cas, il faut que la fonction resolveWin soit euh, retourne vrai. donc faut il faut qu'il y ait good dans good dans la sortie standard et donc donc on lui a donné nos entrées, on lui donne les conditions, et après on lui dit, bah fais ton boulot et donne-nous une, une entrée qui est valide. Et donc il nous affiche toute sa log, et à la fin on voit bien arg1 égale abc suivi de, des bits à nul. Oui, mais pour nous, enfin euh, nous, nous l'utilisateur, on voit pas ce qu'il fait. Enfin, on... Mais la méthode... Oui, oui. Et donc, pour euh, la partie Z3 à Anger, j'ai été assez vite, parce que c'était juste vraiment pour vous montrer que, que ces outils existaient. Et la dernière partie, c'est une partie bonus qui est plus... Euh, parce que cet outil est vraiment pratique pour les CTF. C'est un outil qui s'appelle Tools. Donc, ce qui permet, c'est d'interagir avec des process euh, que ce soit locaux, loca, enfin des process locaux ou des process qui sont en remote, donc SSH euh, ou du telnet. Et il, il permet aussi d'automatiser certains exploits. Mais c'est pas pour cette partie que je vais vous en parler aujourd'hui. C'est pour anticiper une petite surprise que Hugo vous dira juste après. Euh, donc, admettons que sur le serveur il y a ce, ce bout de code, enfin sur un serveur il y a ce bout de code qui tourne. Donc, il génère une chaîne aléatoire et qui, qui l'affiche sur la sortie standard et qui attend à ce qu'on lui renvoie la taille de cette chaîne de caractères. Donc pareil, on pourrait le faire à la main, mais si on veut le faire avec un, un bout de script, Tool nous permet de, de le faire vraiment facilement. Donc on, on lui définit un processus qui est ici euh, juste en local lancer le serveur.py. On, on, on appelle reg, regvline pour recevoir la chaîne de caractères qu'il nous a envoyée on calcule la taille et on lui renvoie sur la sortie standard. Donc, cet exploit, il, enfin ce, ce bout de code, il marche très bien en local. Maintenant, on veut exploiter un, un serve, enfin le même processus qui tourne, mais sur un serveur. Et ben On a juste à modifier la ligne du process par une ligne en remote et ça marche nickel. On n'a rien à changer. Donc, c'est vraiment pratique pour les CTF parce que ça nous permet de développer nos exploits en local. Et après, une fois que tout marche bien, ben on a juste à changer une ligne et puis ça marche sur le serveur et on, a, on récupère le flag. Donc, euh, merci à tous, on a fini la présentation. Euh, vous allez avoir le droit de poser des questions si vous en avez. Et euh, on vous a fait un petit CTF, donc sur ctf.picon.fr. Vous pouvez aller vous inscrire, euh, vous pouvez jouer en équipe, c'est très encouragé. Donc si vous avez euh, des potes avec qui vous voulez jouer, il y a des challenges très accessibles et euh, d'autres un petit peu plus durs. Donc voilà, euh, merci à tous. Si vous voulez revenir sur une partie spécifique du, euh, de la présentation, n'hésitez pas. Et aussi, euh, bon, les slides n'étaient peut-être pas super lisibles sur tous les bouts de code. Voilà, C'est ma faute. Euh, C'est moi qui leur ai imposé ce format-là en plus. Euh, mais euh, tout sera mis en ligne il y aura la vidéo aussi. On mettra les, les slides en PDF euh, dispo en ligne aussi. À vos questions. Du oui. côté le val. C'est affiché là. Oui? Pas sur le, pas sur la CDF, mais Hugo, c'est pour toi la question. Pardon? <rire> on va revenir dessus, la question c'est sur euh, l'injection Jinja 2 euh, qui est, je l'ai loupé euh... donc en fait c'est sur ce template là donc la question c'est euh, pourquoi là euh, l'IP par exemple c'est pas un paramètre injectable et pourquoi error c'est un paramètre injectable je sais pas si vous voyez bien en fait euh, en fait le problème là c'est que error euh, il, est, il fait partie du template euh, Jinja ce qui fait que on peut mettre euh, double bracket euh, un code Jinja par contre si IP ça avait été autre chose par exemple euh, je ne sais pas euh, nom d'utilisateur et que là en bas on aurait fait pareil que pour IP on aurait mis nom d'utilisateur égal euh, je sais pas euh, Hugo et ben là on ne peut pas injecter parce que ça fait partie des paramètres qu'on donne à Jinja donc là, c'est l'utilisation correcte de Jinja 2. Par contre, le fait de construire le template à partir de données utilisateurs, ça, ça mène à des, à des, des vulnérabilités comme ça. Euh, bon, je vais répéter la question, donc c'est est-ce euh, qu'on peut élaborer un petit peu plus sur, euh, sur l'usage de, de prouveurs formels euh, type Z3 euh, pendant un CTF Alors euh, l'usage, en général c'est quand même beaucoup sur des challenges de reverse engineering où en fait y a, euh, on doit résoudre des challenges qui sont basés sur des contraintes euh, ou des équations ou des choses comme ça qui sont complexes. Euh, ça peut aussi s'appliquer un petit peu en cryptographie où il y a des cryptosystèmes custom qui vont faire un, du mélange de caractères ou quoi. Euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de s'emmerder à résoudre euh, du, voilà, du, des, des, trucs, euh, des, des équations ultra complexes ou de faire du pivot de Gauss sur des matrices qui font 10 000 par 10 000, euh, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va juste euh, de manière euh, programmatique euh, réintégrer ces contraintes-là dans, dans Z3 ou un outil similaire. Et après, on va juste simplement résoudre le modèle et... Et choper la solution, euh, la solution directement. Donc en fait, c'est plus un assistant de résolution d'équation, enfin, euh, la manière dont on s'en sert, euh, voilà. Et euh, bon, moi, personnellement, c'est un truc qui m'énerve un peu. Euh, les gens qui voient euh, une équation de, du second degré et qui balancent directement Z3 dessus, mais euh, voilà, en même temps, je dis ça, mais je triche en challenge. Donc, euh... Oui La question est, est-ce est qu'il est qu y a des compétitions sur site où les gens se réunissent Alors oui, il y en a, il y en a même un certain nombre. Voilà, donc en France, il y a la GREHack qui arrive le mois prochain à Grenoble. La plus connue, ça doit être le hack, si je ne dis pas de conneries. Hein. Il doit y avoir à peu près 2000 personnes et la compétition du soir, il y a au moins 500 ou voire 1000 inscrits. Euh, voilà, donc c'est des trucs aussi qui sont très conviviaux où les équipes, ça leur donne aussi l'occasion de se réunir. Euh, donc après, si, si ça vous intéresse aussi les CTF et que vous avez, bien sûr, éclaté tous les challenges de, de notre petit CTF, il euh, y a un, voilà, un site que Hugo est en train de vous montrer qui s'appelle CTF Time, qui est en fait un site euh, qui va répertorier énormément de CTF. Donc, il y, y en a qui sont organisés à peu près tous les week-ends. Bon, ça met un peu de temps à charger. Et ça répertorie tous les CTF et il y a aussi donc, euh, un rating des équipes. Donc là, on le voit en haut à gauche. On ne le voit plus en haut à gauche. <rire> voilà. Bon, là, là, ça nous montre euh, voilà, les, les, les événements à venir. Donc, typiquement, euh, le 5 novembre, il y a euh, le CTF euh, Deloitte UK. Euh, 7 novembre, il y en a deux. Le 8 novembre, il y en a encore deux. Voilà. Donc, il y en a énormément et la plupart sont jouables en ligne. Et sinon, après, on peut voir euh, typiquement voilà, la GREAC euh, qui sera à Grenoble euh, le mois prochain. Et chaque, chaque événement rapporte des points. Donc, les organisateurs inscrivent leur, leur CTF sur ce site-là. Et à la fin, ils doivent aussi uploader le scoreboard. Euh, et euh, et le, le classement, après, rapporte un certain nombre de points en fonction de l'importance du CTF, du nombre de points marqués du classement. Et après, ça permet, euh, ça permet de faire un petit classement des équipes, un classement international. Donc, c'est aussi euh, un peu euh, des, points, des points Internet. Oui Vous avez surtout parlé de CTF, de de entre plusieurs équipes. Que vous avez C'est euh, oui, la question c'est, -ce, on a beaucoup parlé des CTF où toutes les équipes ont les mêmes challenges et affrontent, enfin, euh, ils s'affrontent pas entre elles. Il y a un autre type de CTF où les équipes s'affrontent entre elles. Donc le voilà, et attaque défense. Alors moi personnellement, ça fait un an et demi que je fais du CTF et j'ai fait que des Je J'ai jamais fait d'attaque défense. Donc euh, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Yeah. Il y a un, un CTF euh, étudiant, enfin réservé aux étudiants, qui s'appelle ICTF. Il est ouvert maintenant. Ah, il est ouvert à tout le monde. Bon, bah, qui était réservé aux étudiants, qui s'appelle ICTF. Et c'est euh, un, gros, un gros événement chaque année. Euh, c'est de l'attaque défense. Donc si vous êtes étudiant, si ça vous intéresse, non du coup, si, si ça vous intéresse tout court, euh, je vous conseille de le faire parce que c'est très accessible, c'est très bien organisé. Oui. Oui, oui, pardon. <rire> le principe, c'est qu'en fait, on vous donne une VM, euh, un serveur, avec des services qui tournent dessus, et toutes les, mêmes équipes, toutes les équipes ont les mêmes serveurs qui tournent. Le problème, c'est que ces services sont vulnérables. Donc, la première étape, c'est de regarder ces services qui tournent sur, sur votre serveur, de trouver les vulnérabilités, de les corriger chez vous, puis de les exploiter chez, chez les autres. Donc après, tu peux aussi mettre plein de, de défenses, comme des firewalls, tu, tu, tu fais ce que tu veux sur ton serveur, tant que le service fonctionne toujours correctement. Tu peux pas éteindre ton service. <rire> oui. Donc le langage, qu'est-ce que c'est le langage le plus utilisé pour les CTF Donc traditionnellement, euh, le Python est extrêmement utilisé. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette présentation parce que c'est un langage de scripting très très puissant avec beaucoup beaucoup de librairies, euh, Python Z3, requests. Yes, et voilà. Donc, Python est très utilisé là-dedans. Est est... Alors, <rire> est-ce qu'on gagne des choses à la fin d'un CTF Donc, ça dépend. Euh, en général, on gagne de l'expérience, <rire> du savoir. <rire> voilà, des points sur CTF Times. Non, euh, le vrai but, c'est. Euh, de manger des pizzas avec des potes et d'apprendre de, et des trucs. Mais il euh, y, a, y a des, y a des, euh, des CTF euh, organisés par des entreprises où tu gagnes de l'argent, mais ce n'est pas le but promet, euh, à mon avis. Tout le monde. Oui. il <rire> y a des, des limitations si a des choses comme ça Est -ce Est -ce Donc la question c'est, est-ce qu'il y a des limitations sur les librairies que, euh, que les participants ont le droit d'utiliser lors des CTF Alors non, il n'y a pas de limitation tant qu'on n'utilise pas des outils euh, qui, ne, qui mettent en danger l'architecture du, euh, du CTF, qui gênent les autres participants en gros. Donc toutes les, tous les outils qui vont scanner euh, le, les challenges, qui vont faire du bruit de force, qui, tout ça, en général c'est interdit parce que bah, déjà c'est pas intelligent, t'apprends rien en faisant ça. Il faut vraiment voilà, jouer le CTF en, en, en de manière ouais, où tu peux apprendre des choses. Quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'il y a un lien entre la compétence en sécurité et en CTF Est-ce qu'il y a un lien entre euh, la compétence en sécurité informatique dans le monde réel et les gens qui font du CTF <rire> alors c'est une question qui arrive souvent et euh, moi je trouve qu'il y a un lien parce que c'est une manière ludique d'apprendre la sécurité informatique après tous les challenges qui sont dans les CTF euh, ne sont, euh, sont pas présents dans la vie réelle mais... voilà bon moi je vais, je vais un peu faire de pub du coup pour ça <rire> c'était pas prévu mais merci euh, voilà, bon, chez Sogeti du coup nous on a monté une équipe de CTF donc c'est des consultants euh, en interne qui ont euh, à peu près 25% de leur temps qui est dégagé donc il y a 8 personnes qui bossent à 25% de leur temps pour euh, monter en compétences sur du domaine euh, CTF ou connex au CTF et aussi pour jouer. Euh, donc là, typiquement, la Greac, euh, la prochaine compète euh, on-site euh, en France, il euh, y, aura, y aura une équipe Sogeti qui sera présente parce qu'on euh, considère aussi, on a la conviction que c'est un truc qui est très lié et qui permet aussi de, de montrer que, en fait, euh, quand, quand on est bon en CTF, en fait, on a aussi des bonnes compétences. Alors, c'est pas toujours vrai il y, a, il y a quand même quelques quelques quelques fausses, euh, fausses vérités là-dedans mais quand même c'est très lié euh, très lié là-dedans hmm ouais il y, a, il y a beaucoup de beaucoup d'entreprises qui ont des équipes euh, semi-officielles ou c'est plus des groupes de collègues qui se rassemblent et euh, et voilà, bon, qui, qui, qui se mettent sous la bannière de leur entreprise parce que, bah, soit il y a un petit financement des bières et des pizzas, <rire> soit, voilà, il, a, il leur prête les locaux ou des choses comme ça. Ah, tout à fait. Alors le. L'équipe Sojetti a commencé. Alors, l'embryon d'idées a commencé en début 2019. Moi, j'ai été recruté un petit peu spécialement pour ça euh, récemment. Là. Et euh, au niveau des budgets, bah, c'est 25% du temps. Déjà, 25% du temps de consultant senior en cyber, c'est assez conséquent. Euh, voilà, ça n'a été pas simple de convaincre. Et après, il y a des budgets pour se rendre à peu près à une compétition par mois. Euh, donc, tous les ans. Euh, Greac, on va à Box à Amsterdam, on va peut-être faire le, le CCC en Allemagne aussi. Voilà. Oui Est-ce que le CTF c'est une solution unique Alors non, la preuve, là, ce qu'on a vu sur la petite solution que j'ai présentée, pardon, la question c'était est-ce que la solution, les solutions en CTF sont uniques euh, Non, il y a... alors souvent, il faut quand même passer, c'est à peu près toujours la même vulnérabilité qu'il faut exploiter, euh, typiquement là, sur le challenge que j'avais montré euh, tout à l'heure de... du, du QR code. En fait, il y avait plein de solutions, il y avait du traitement d'images, on pouvait faire du machine learning, il y avait, euh, il y avait bon, cette, cette technique-là où on pouvait tricher. C'est toujours, en fait, il n'y a jamais euh, une seule commande à exécuter précisément. C'est toujours un petit peu au feeling aussi. On n'est pas obligé d'utiliser des outils, on peut aussi tout refaire, euh, tout recoder à la main. Euh, ça dépend aussi beaucoup des personnes, de la manière de résoudre. C'est aussi pour ça que c'est très enrichissant, en fait, euh, ce concept de write-up où euh, les équipes vont publier sur leur blog, ou, enfin, où les, les joueurs individuels vont publier sur leur blog, et, euh, et ça permet de, après une compétition, soit un challenge qu'on n'a pas réussi à résoudre, soit un challenge même qu'on a réussi, on va lire la solution de l'autre et se dire « Ah oui, alors lui, il a fait comme ça, c'est très intéressant. » Et du coup, même la, la prochaine fois, si je tombe sur un problème similaire, je pourrais aller revoir sa solution et essayer de, de faire un petit peu la même chose. Voilà, donc ça permet aussi énormément de s'enrichir, de lire des solutions. Non, pour ça, la solution est unique, ouais. Ah, bon, alors Hugo tient ouais, absolument ouais. à vous montrer uh, RouteMi. Oui, on va faire un peu de pile pour les lyonnais. Il y a un site, si ça vous intéresse, tout ce qui est CTF, qui s'appelle RouteMi.org, euh, qui part vraiment de, de, de, euh, des challenges très faciles jusqu'à des challenges beaucoup plus durs. Donc, si euh, vous êtes nouveau là-dedans et que ça vous intéresse... Il euh, y a une grosse communauté française là dedans euh, avec des, euh, des IRC et tout et vous pouvez vous lancer là-dedans aussi grâce à ce site. là Après notre CTF bien sûr. <rire> pour un niveau easy, euh, c'est combien de challenge? De Alors la question c'est pour un niveau facile, euh, quelle durée ça a fait pour résoudre un challenge, c'est ça? combien de temps tu mets pour résoudre un challenge ben, Ça dépend de, de tes compétences en fait. Moi, un niveau facile en reverse engineering, ben, je vais mettre 3 euh, jours. <rire> non, c'est ça, si tu fais du web, tu vas être plutôt à l'aise. Par exemple, un niveau facile en web, ça peut être de trouver un mot de passe en commentaire HTML, tu vois. Donc tu regardes le code source et c'est bon. Ça dépend. ça dépend. Ça peut être euh, 30 secondes ou... Euh, <rire> ça dépend de toi. <rire> Bah, S'il n'y a pas d'autres questions, on peut, on peut arrêter là. Ça vous fait un, un peu de temps avant la, la prochaine conférence. Merci.